Cet été, destination de Sèvres. Au cœur du Poitou, le célèbre Marais Poitvin est tellement plus à découvrir. Profitez de la nature en famille ou entre amis, partagez de superbes balades et vivez vos plus belles escapades. Cet été, visitez les Deux-Sèvres, un département naturellement vert.